Une autre possibilité dans le parcours des élèves en situation de handicap, pour certains, la scolarisation en milieu ordinaire n'est pas possible. Et donc, la MDPH va préconiser une orientation, va notifier une orientation en établissement médico-social. Alors, juste pour signifier que l'établissement médico-social, la MDPH va faire la notification, mais c'est bien la famille qui va effectuer la démarche d'admission auprès de l'établissement. Donc, la MDPH fournit une liste d'établissements qui pourraient répondre aux besoins de l'enfant. Et c'est bien les parents qui vont effectuer les démarches vers l'établissement pour faire admettre leur enfant, avec parfois aussi certains établissements qui peuvent avoir des listes d'attente. Alors, l'établissement médico-social, l'intérêt, c'est que la prise en charge, elle est globale. C'est-à-dire que euh, l'enfant bénéficie à la fois de temps de scolarisation, mais aussi de prise en charge éda, éducative pardon, et thérapeutique euh, qui sont effectuées par une, une équipe hein, qui est composée donc d'enseignants spécialisés et d'une équipe euh, pluridisciplinaire du médico-social. Donc là aussi, des éducateurs, des kinés, des orthophonistes, psychologues, etc. Alors ici, on vous a mis quelques exemples d'établissements, de types d'établissements les plus fréquents. Hein, donc les IME, les IME qui sont des instituts médico-éducatifs qui accueillent les élèves qui présentent une déficience intellectuelle. Vous avez les IEM, instituts d'éducation motrice. Où on appelle aussi CEM parfois centre d'éducation motrice qui accueille des enfants qui ont des des, des déficiences motrices pardon euh, les IES qui accueillent des, des enfants avec une déficience sensorielle donc quand on parle de déficience sensorielle c'est auditive ou visuelle et puis vous avez les ITEP institut thérapeutique éducatifs et pédagogique qui accueillent des élèves qui présentent des troubles du comportement des troubles de la conduite alors euh, je parlerai plus tard des, des UEM. Euh, les ITEP, euh, juste ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, on dit plus ITEP, mais on dit DITEP. Donc, on rajoute un D euh, au début du sigle pour parler de dispositif. Alors, ça a son importance parce que euh, c'est l'idée maintenant que le dispositif, donc le DITEP, hein, euh, comprend à la fois la partie ITEP, c'est-à-dire l'établissement médico-social où l'élève peut être accueilli, pris en charge, mais aussi euh, la partie, une partie CESAD rattachée à l'ITEP. Hein. Donc CESAD, on a vu précédemment que c'était une équipe mobile d'appui à la scolarisation en milieu ordinaire. Et donc du coup, ça veut dire que les élèves qui sont orientés en DITEP, eh bien, euh, en fonction de leur évolution, en fonction de leurs besoins, il y a une, une certaine souplesse entre soit un accueil au sein de l'établissement, soit une scolarisation ordinaire avec l'accompagnement par l'équipe de l'ITEP, mais euh, au sein de, de l'établissement scolaire. Donc on, on, on, on tend vers une logique qui sera beaucoup plus euh, souple et le fonctionnement d'ITEP euh, va aussi se, se répercuter certainement sur d'autres établissements et notamment sur les IME prochainement. Alors, euh, ce que je n'ai pas précisé quand même et qui a son importance, c'est que ces élèves qui sont euh, en, en, orientés en établissement médico-social, il y a aussi différentes modalités de, de prise en charge, c'est-à-dire qu'ils peuvent être accueillis en séquentiel, en, à temps plein, euh, en internat ou en semi-internat. Donc, cela aussi pour les familles, hein, la question de l'internat est un choix qui peut être aussi euh, important. Alors la, la scolarisation dans ces établissements spécialisés, elle, elle se fait euh, aussi de différentes façons. C'est-à-dire que soit, donc on parle pas d'école ou de classe, on parle d'unité d'enseignement. Donc il y a une unité d'enseignement hein, dans chaque établissement médico-social. Cette unité d'établissement, euh, pardon, cette unité d'enseignement, elle peut regrouper plusieurs classes. Et en général, il y a un coordonnateur, un enseignant coordonnateur pour ces différentes classes. Euh, le coordonnateur c'est un peu comme le dire... ce serait un peu comme le directeur d'une école. Alors soit l'unité d'enseignement, c'est-à-dire l'école ou les classes sont au sein de l'établissement même, c'est à dire que du coup l'élève, il a à la fois ses temps scolaires et ses temps de prise en charge éducative et thérapeutique, dans l'établissement où il est, soit les classes, euh, les unités d'enseignement sont externalisées. C'est-à-dire que euh, la classe est physiquement euh, déplacée sur une école, un collège ou un lycée de secteur. Et donc les élèves euh, sont euh, scolarisés dans cette unité d'enseignement qui est au sein de l'école, du collège ou du lycée et reviennent dans l'établissement pour tout ce qui est prise en charge éducative et thérapeutique. Et puis, il y a quand même aussi une autre possibilité, hein, je le rappelle, c'est qu'il euh, y a certains élèves aussi pour qui il va y avoir une scolarisation en milieu ordinaire, euh, ce qui peut s'articuler aussi avec une prise en charge en établissement médico-social. Alors, deux, deux petites particularités de, de nouveautés dans les unités euh, d'enseignement, euh, c'est ce qu'on appelle les unités d'enseignement autisme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ça, euh, au départ, c'est les unités d'enseignement maternel qui ont été euh, créées. Je crois que c'est à la rentrée euh, 2014. Donc, il y a une unité d'enseignement autisme maternel qui a ouvert dans chaque département. Le Rhône a très vite bénéficié de deux unités d'enseignement maternel et devrait en bénéficier prochainement d'une troisième par ailleurs. Donc ces unités d'enseignement, c'est quoi C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une classe externalisée hein, d'établissement, puisque c'est rattaché à un établissement médico-social, mais situé dans une école. Et euh, dans cette unité d'enseignement maternelle qu'on appelle UEMA, il y a donc un enseignant spécialisé, qui est le, le pilote de cette unité d'enseignement, et il accueille, il scolarise sept élèves. Ces sept élèves sont tous avec autisme, et ces 7 élèves sont scolarisés à temps plein sur l'unité d'enseignement maternel, donc euh, soit 24 heures de scolarisation, plus même les temps de prise en charge cantine, les temps périscolaires. Donc ces élèves, ils sont avec autisme, un autisme parfois sévère, mais ils ont euh, entre 3 et 6 ans. Ils peuvent rester donc, ceux qui rentrent à 3 ans, hein, 3 années au sein de ce, ce dispositif. Euh, donc, jusqu'à l'âge, en gros, de, de 6 ans. Donc, généralement, les enfants rentrent plutôt à 3 ans euh, pour pouvoir bénéficier suffisamment du, du temps d'accueil. Dans cette unité d'enseignement maternel, euh, les professionnels qui sont présents, euh, appliquent tous les recommandations des bonnes pratiques euh, mises en place par la Haute Autorité de Santé. Et l'idée c'est vraiment de faire une prise en charge très précoce pour aider les enfants à développer leur langage et éviter un maximum dévelop qu'ils développent des comportements problèmes et puissent par la suite pour certains euh, revenir dans un, on a, dire un cursus plus ordinaire. donc euh, pour ça, dans l'unité d'enseignement maternel, en plus de l'enseignant spécialisé, eh bien, il y a une équipe de professionnels du médico-social qui sont présents dans la classe. Donc euh, il peut y avoir un psychologue, orthophoniste, il y a des éducateurs spécialisés et des accompagnants éducatifs et sociaux, les AES, hein, c'est ceux qui étaient anciennement appelés AMP, Aide médico-psychologique. Donc toute cette équipe travaille en partenariat, en collaboration pour la scolarisation de ces 7 élèves avec autisme. Depuis la rentrée 2018, ont été créées, sur le même modèle, des unités d'enseignement élémentaire autisme. Alors attention, hein, les élèves qui sont en unité d'enseignement maternelle, l'idée, ce n'est pas qu'ils continuent. Euh, en élémentaire. Hein. C'est bien deux, deux modalités de parcours euh, différentes. Et donc, ces élèves qui sont accueillis en unité d'enseignement euh, élémentaire autisme, c'est des enfants pour qui voilà, à un moment donné de leur parcours, leurs difficultés comportementales, leurs difficultés de socialisation, leurs difficultés de langage, euh, les empêchent de poursuivre dans le, le cursus ordinaire. Alors, dans cette unité d'enseignement avec autisme, cette fois élémentaire, il y a 10 élèves qui sont accueillis, 10 élèves qui sont scolarisés, toujours un enseignant spécialité, spécialisé pardon, euh, en tant que, que pilote, un éducateur spécialisé, un AES, donc accompagnant éducatif et social, donc toutes ces personnes sont présentes dans la classe euh, avec les élèves. Et puis, la, la nouveauté, j'allais dire, c'est qu'il y a aussi un AESH collectif. Donc, c'est le... C'est-à-dire le seul dispositif du médico-social euh, où un AESH euh, est présent dans la classe. Donc en résumé, si, si je fais le résumé, hein, en tant qu'AESH, euh, on ne peut pas intervenir à partir du moment où l'enfant est plus sur une scolarisation en milieu ordinaire. Hein, dès qu'il est en unité d'enseignement, euh, l'AESH ne peut plus accompagner l'élève, sauf dans le cadre de l'unité d'enseignement élémentaire avec autisme.